Nous demandons un rapport qui permettrait d'évaluer le coût de l'optimisation fiscale en matière culturelle, en matière de motionnal culturel. Je vais prendre un exemple, un exemple au hasard, la Fondation Louis Vuitton. Déjà, au moment de l'inauguration de ce bâtiment, je me souviens de son inauguration main dans la main avec François Hollande. Et c'est une image qui m'avait scandalisé parce qu'à l'époque, on savait déjà, c'était un titre de la tribune, donc vous voyez, je ne cite pas un journal gauchiste mais un journal économique, on savait déjà que LVMH était la multinationale française qui détenait le plus de filiales dans les paradis fiscaux. Et en même temps, le président de la République inaugurait main dans la main cette fondation avec son PDG Bernard Arnault. J'ai eu une discussion avec euh, mon camarade euh, de, de socialiste euh, Dominique Potier sur cette question qui me disait que sous le précédent quinquennat, ils avaient proposé un amendement qui consisterait à interdire... Le, de, le fait d'avoir des fondations, d'avoir du mécénat pour des entreprises qui ont des faits filiales dans les paradis fiscaux. Il me semble que cette, cette proposition relève du strict bon sens. Et en l'occurrence, on se situe encore en deçà puisqu'on demande simplement un, un rapport qui permette de euh, mesurer, d'avoir une évaluation sur le coût de cette optimisation fiscale en matière de mécénat culturel pour les multinationales. Il ne faut pas confondre mécénat et euh, optimisation ou fraude fiscale. Je trouve assez inouï qu'on puisse apparenter à de la fraude fiscale, le mécénat qui permet justement à des grandes entreprises et des plus petites de, de permettre justement d'investir dans la culture et dans la valorisation de notre patrimoine. Vous ne répondez pas à, à ma question. Ma question c'est pas, je ne dis pas que les mécènes sont des fraudeurs. Je vous, dis, je vous parle là de personnes qui sont des fraudeurs, qui euh, euh, multiplient les, les, les filiales dans des paradis fiscaux et qui en plus bénéficient d'optimisation fiscale. Et je le... Il pourrait y avoir un amendement de bon sens qui consiste à interdire de faire une fondation à des personnes qui utilisent les failles du système fiscal au niveau international euh, et il euh, n'y a pas de quoi en être fier, pour euh, euh, échapper à l'impôt sur le territoire. Et on devrait en plus leur faire des cadeaux pour qu'ils ouvrent les expositions. La, le, le mécénat par exemple aujourd'hui favorise la démocratisation de la culture. Quand vous allez à l'Opéra, c'est une grande banque française qui permet à des, euh, des jeunes étudiants eh bien, de, de permettre d'accéder à, à, à cette culture. Donc... Il, se, il se trouve que cette grande banque figure, elle aussi, parmi les reconnormands de détenteurs de filiales dans les paradis fiscaux. Donc si, quand même, oui, oui, oui, oui bah, vous pouvez aller regarder sur Internet pour BNP Paribas, puisque je pense qu'on parle bien de BNP Paribas. Elle est dénoncée régulièrement par les, par les ONG et ainsi de suite. Donc je pense que la première manière d'avoir des modes de financement, pas seulement de la culture, mais du social, mais de l'éducation et ainsi de suite, c'est de faire payer l'impôt, un impôt juste à ces multinationales. Maintenant, je voudrais te poser la question, quel est le rôle pour ces hommes-là euh, de, de l'art je dis moi Dieu est mort Dieu est mort, il n'est peut-être pas mort individuellement, dans nos consciences, Dieu peut continuer à, à exister, mais collectivement, l'Église ne remplit plus la fonction. Quelle fonction Celle de laver les péchés, celle de, le, menu, le, le, le menu commerce des indulgences qu'il y avait à la fin de la vie, ou quand les vieillards euh, terminaient leur existence, il ça fallait qu'ils viennent laver leurs péchés, comment ça se faisait par l'Église Ça ne fonctionne plus comme ça. Et l'art remplit cette fonction, l'art remplit cette fonction, euh, euh, qui est venu de venir offrir une virginité, parce que celui qui aujourd'hui, comme Bernard Arnault, vient délivrer livrer des, des centaines de millions sur l'art, ne peut pas être complètement mauvais. Alors que dans le même temps, sa fortune peut être bâtie sur le mensonge, comme ça s'est produit par chez moi à Flixcourt, et comme dans le même temps, sa fortune peut être née de délocalisation en série, voire de placement de sa fortune dans des paradis fiscaux.